Bonjour, bienvenue dans l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas. On est en 2008, c'est le soir, je vis toujours dans l'immatérialité. et j'entends un esprit de lumière me demander d'aller au cimetière au sud de chez moi. Donc je m'habille, je vais vers ce cimetière, la peur au ventre, et en arrivant à ce cimetière les barrières sont fermées donc je me dis pourquoi est-ce qu'il m'a demandé d'aller au cimetière alors que les barrières sont fermées et puis cet esprit de lumière me dit fais demi-tour et passe les portes euh, donc je fais demi-tour et en faisant demi-tour il y a des portes qui se dressent devant moi et à chaque porte que je voyais tout les cinq mètres à peu près, il y avait une porte qui se dévoilait devant moi et donc je passe à travers les portes je passe, je passe je passe, je passe et en traversant ces portes là c'est comme si j'acquérais une nouvelle énergie euh, je ne sais pas comment expliquer c'est comme si je recevais une nouvelle enveloppe énergétique euh, comme si on me mettait plusieurs manteaux l'un sur de l'autre. Et donc je passe ces portes et je rentre chez moi. Et en rentrant chez moi, euh, la maison a l'air calme, la maison a l'air paisible. Je me sens relaxée, je me sens détendue. Je décide de prendre un bain pour me relaxer. Et en faisant couler le bain... J'entends euh, de la musique jouée par mes voisins, mais comme s'ils si étaient dans, dans la pièce où je me trouve à l'heure actuelle. Euh, et je l'entends fortement alors que ses voisins sont à euh, deux, mais, deux maisons plus loin que moi. Mais je l'entends jouer à la guitare, je l'entends chanter, etc., etc. Je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne comprends pas. Euh, et, euh, et donc je prends mon bain je, je ferme la porte à clé la porte de, de la pièce je la ferme à clé et je prends mon bain et en prenant mon bain en voulant mouiller ma tête dans le bain, j'entends plusieurs voix qui me disent mais qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle fait ça, pourquoi ci pourquoi là, et qui commentaient tout ce que j'étais en train de faire je fais pas attention j'ai jamais fait attention aux voix qui m'entouraient, mis à part quand c'était des esprits de lumière. Euh, et euh, finalement, euh, je vais entendre une voix résonner à l'intérieur de moi en me disant "C'est ce qui est de meilleur pour toi. Fais confiance à l'eau." Et donc, euh, je me prélasse dans l'eau le plus longtemps possible et euh, je, ressors bain, euh, je ressors de mon bain je ressors de mon bain je m'habille et etc et, euh, et je veux pour regarder un dvd et enfin dormir dormir paisiblement essayer de dormir paisiblement finalement la musique s'arrête euh, j'entends plus de musique et je me dis le lendemain je vais voir chez eux et euh, je vais essayer de voir ce qu'il y a chez eux pour moi. C'est comme si Dieu me guidait chez eux, en fait. Euh, et le lendemain matin, je vais chez eux, je suis accueillie à bras ouverts. Euh, mon, frère, mon frère venait de décéder, donc il comprenait plus ou moins le malheur que j'étais en train de vivre. Et... Euh, je vais discuter avec la sœur, je vais discuter avec la petite sœur, je vais discuter avec le père, etc. On va finir par manger ensemble, etc. Et puis, euh, vient un moment où on se retrouve dans la chambre du frère euh, et il me, propose, il me propose un joint. Et c'est comme si je recevais une espèce d'épreuve qui m'a qui, qui fait dire euh, si ça te rend malade, ne fume pas plus de trois tafs. Si tu te sens revivre, tu peux fumer. Et c'est un espèce de jeu comme ça, où on ne doit pas fumer plus de trois taf. Enfin, C'est un jeu médiocre et un peu malsain, mais euh, je décide de ne pas me prêter au jeu. Finalement, on va finir la soirée euh, à deux, en train d'écouter de la musique, etc., et euh, je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas rentrer chez moi parce que je me sens bien chez eux. Je me sens accueillie. Je me sens enfin poser les pieds sur terre. Euh, et donc, je vais descendre en bas euh, dans le petit salon avec la cheminée. Et le feu ouvert. Euh, et son père me propose euh, un alcool à base de jeunes d'œuf. De et... Euh, et je prends volontiers cette cuillère. Et l'alcool me faisait du bien. Euh, et ça m'avait donné envie d'aller dormir. Et donc, euh, il me propose d'aller dormir dans la chambre tout en haut de la grande sœur qui a déménagé. Et euh, je monte dans cette grande chambre et j'entends un esprit me dire, c'est ici que tu vivras. Euh, je ne fais pas attention, euh, j'ai mon domicile, j'ai ma maison, j'ai ma chambre, euh, je ne vois pas pourquoi je viendrais vivre là-bas. Avant ça, il euh, y a cette petite fille que j'avais rencontrée dans une autre vidéo que, que je vous ai racontée, euh, qui est à travers moi, que je vois à travers moi, et la sœur me dit, écoute, euh, tiens, je te donne un pyjama, euh, va procéder dents, et si tu veux, tu peux même prendre un bain. Et c'est comme si on me demandait de ressusciter cette petite fille à travers moi. Euh... Je ne savais pas quoi faire de toutes ces informations-là, je n'ai même pas fait attention à toutes ces, inform à, à ces informations-là. Et finalement, je vais dans la salle de bain et je vais fait, je vais que brosser mes dents et euh, mettre mon pyjama. Et puis, je vais me retrouver dans cette grande chambre euh, où je vais entendre Mickaël me dire « Allonge-toi, endors-toi ». Et donc, je me suis allongée et je me suis endormie. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai pris une énorme peur euh, en repensant au fait que je devais, que je devais vivre là. Euh, et euh, j'essaye de descendre en catimini, pensant que les autres étaient encore en train de dormir, et euh, sortir comme une voleuse. Euh, sur le pas de la porte, je vois le père qui arrive, euh, le frère est là aussi, euh, en bas de l'escalier, et ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais euh, Pourquoi tu restes pas euh, moi je dis écoute euh, il faut que je rentre chez moi J'ai besoin, besoin de ma chambre J'ai besoin de, de, de rester vivre où, euh, où je vis actuellement Et de toute façon ils n'habitaient pas trop loin Donc euh, si j'avais besoin de les voir Je pourrais toujours aller les voir euh, Et je vois deux anges de lumière Qui essayent de me retenir euh, Je ne comprends pas trop ce qui se passe euh, en quittant la maison je suis presque en train de pleurer et finalement euh, je comprends que euh, j'écoute pas les ordres divins euh, c'est une famille qui aurait pu m'aider c'est une famille qui aurait pu me comprendre parce que c'est une famille qui est née dans le catholicisme euh, et euh, et finalement, euh, je vais finir par les perdre de vue, euh, malgré moi. Mais il va y avoir une accroche avec un garçon qui s'appelle Michael aussi. Euh, ce qui m'a fait penser que j'ai rencontré énormément de Michael dans ma vie, rencontré un autre Michael. Ça ne faisait pas le doute que mon ange gardien s'appelle Michael aussi. Donc, je vais avoir une grande accroche avec ce, avec ce garçon-là. Et un soir, on est dans le jardin, c'était en été. Et euh, il me voit triste, il me voit un peu désemparée, il me voit un peu le regard vide et tout, etc. Et il me dit, Laura, donne-moi les mains. Et je lui donne les mains et il me dit, dis-nous ce qui se passe, sinon tu finiras en psychiatrie. Et la seule chose que j'ai pu lui dire, mon frère était là ce soir-là, je lui ai dit regarde mon frère dans la cuisine. Il a regardé mon frère dans la cuisine et je lui ai dit il restera plus longtemps, il va mourir. Et en fin de compte, euh, il est resté sur le choc, il ne m'a pas répondu, il ne m'a rien dit. Et il est retourné dans la cuisine avec ma mère et mon frère.